téléspectateurs bonsoir j'espère que vous vous très bien je suis revenu vers vous c'est bien votre professeur spirituel le reçoit depuis le bénin je suis revenu pour vous faire une vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment le rituel de séparation des amoureux comment ça se passe je vais vous montrer ça tout de suite vous voyez bien ces deux statuettes toi que ton homme ou bien la femme d'a abandonné jusqu'à ce que il ou euh, il s'est attaché ou euh, elle s'est attachée à un autre homme ou bien à une autre femme au dehors. Je suis là pour t'aider. Je propose un rituel pour ça. Comment ça se passe? Vous voyez bien ces deux statuettes. Voilà statuette femme, statuette homme. Vous voyez très bien. Ces deux statuettes, ça a été fabriqué par l'arbre fétiche. On a fabriqué ces deux statuettes avec l'arbre qui a été foudroyé par le vieux tonnerre. Ces deux statuettes, hommes et femmes et hommes, ça a été traité avec l'arbre qui a été foudroyé par le vieux tonnerre. Comment ça se passe Je prends... Le nom de la femme, ou bien le nom de l'homme, le nom de ton homme, ou bien le nom de ta femme. Et aussi l'homme qui s'est attaché, ou bien la femme qui sait qu'elle s'est attachée. Vous voyez bien, je mets ça au milieu. Je mets ça au milieu de ces deux statuettes là. Et je fais comme ça, je mets ça à l'envers. On ne fait pas les face comme ça parce que ce n'est pas un retour affectif pour faire séparer un couple je mets ça en l'envers comme ça les noms les, les, voici les noms comme ça c'est un exemplaire. je prends le feu comme ça j'écris les noms les deux noms les, les noms et le prénom je mets ça au milieu de, de ces deux statuettes là et je fais comme ça j'attache je commence pas à tacher quand je commence pas à tacher il y a des mots mystiques que je prononce. C'est moi même que je sais les mots dont je prononçais. Vous voyez, j'attache bien, au moment où j'attache, il y a des mots que je jette sur les deux statuettes, jusqu'à ce que si je finis, on achète un, un pigeon blanc noir, on tue jusqu'à jusqu ce qu'on met les, les, le sang de, de ces de, de pigeons sur les statuettes. On les attache ensemble. Vous voyez très bien. Quand on les attache ensemble, on met ça auprès de, de, de, cette, de, de cette divinité. Je mets ça au bout de cette divinité. Cette divinité dont vous voyez, c'est un esprit qui sépare ça lui il est là personnellement pour séparer un couple, vous voyez, je mets ça sur ça jusqu'à ce que ça reste là pendant quelques temps, je vous reviens, Merci. donc si vous mettez, si je mets les deux statuettes en plus sur le nom, que vous avez envoyé je mets ça sur le divinatoire ça va rester sur le divinatoire pendant quelques minutes si ça fait quelques minutes je prends je prends si je prends pause donc je suis revenu et quand je mets les deux statuettes sur, ce, sur cette divinatoire sur cet esprit voici les deux statuette homme et femme et en plus le nom je prends une feuille j'ai écrit le nom le prénom euh, de l'homme et de la femme je mets ça en, au milieu des deux statuettes je mets ça sur l'esprit là et ça va rester là pendant quelques minutes et si ça reste là pendant quelques minutes je prends je mets ça à côté regardez bien je mets ça à côté quand je mets ça à côté je prends le poudre à canon, je les entoure comme ça. Quand je prends le poudre à canon, je, je les entoure comme ça. Jusqu'à ce que je, je, je prends un allumette, j'allume comme ça. Vous voyez Regardez bien. Je prends l'allumette comme ça, j'allume. J'allume comme ça. Vous voyez? Voilà. La première partie. Regardez la deuxième partie comme ça. Excusez. Donc, vous voyez, c'est comme ça cela se passe. Tout fait séparer un couple. C'est comme ça que ça se passe chez moi. N'ayez pas crainte, pas peur. Et avec moi, c'est la satisfaction totale. Je suis là à vous aider. Je suis sur Pinterest base professeur le je suis là sur le tour, professeur le je suis là j'ai même un, un groupe sur facebook sur facebook et ça s'appelle les femmes fertiles surtout j'aime les j'aide les femmes qui sont stériles j'ai ça sur facebook vous me comprenez très bien sur instagram je suis là professeur le et veillez mes jaune me sur plus de 109 63 20 06 77 et je suis sur et je fais des appels avec ce numéro aussi. Je dis bien 00 229 63 20 0677 professeur gmail.com. Merci beaucoup, merci.